Thank you. Mon métier consiste à modéliser la qualité de l'air. Je travaille dans le service modélisation où en fait, on va utiliser des modèles euh, qui vont simuler euh, les réactions chimiques qu'il y a dans l'atmosphère, la dispersion et ce genre de choses, et qui vont ensuite nous donner les concentrations qu'il y a dans l'air euh, de polluants comme les particules ou l'ozone. Et donc moi j'utilise ces modèles-là pour euh, ou faire de la scénarisation ou bien euh, prévoir la qualité de l'air qu'il y aura euh, dans les jours à venir. L'essentiel de mon travail se déroule euh, à mon bureau donc sur mon ordinateur et euh, quand je ne suis pas à mon bureau en fait j'assiste à des réunions à l'extérieur par exemple et euh, sinon le, le fait que mon travail justement est beaucoup sur ordinateur, ça me permet de pouvoir faire du télétravail aussi de chez moi euh, occasionnellement. Donc les compétences dont je vais avoir besoin euh, au, au quotidien en fait ça va être les, bah, les connaissances sur la qualité de l'air donc savoir euh, euh, comment euh, se comporte euh, l'atmosphère, euh, quelles sont les réactions chimiques qu'il y a euh, euh, entre les polluants. Donc ça, c'est des compétences de base voilà, fondamentales. Et ensuite, il y a des compétences plus techniques, donc savoir euh, coder en plusieurs langages de programmation, euh, utiliser plusieurs logiciels pour traiter les données. Et enfin, il y a aussi euh, des compétences qui sont plus annexes, mais tout aussi fondamentales que euh, les précédentes, qui vont être, euh, bah, par exemple, avoir une bonne aisance à l'oral euh, pour expliquer euh, ce qu'on fait son, son, ses résultats, euh, avoir une bonne expression écrite pour euh, rédiger des rapports, mais aussi, moi par exemple, je travaille souvent avec des partenaires étrangers, donc c'est euh, savoir aussi s'exprimer en d'autres langues étrangères. Et enfin, euh, une dernière compétence qui est aussi euh, euh, très importante, euh, je pense, dans nos métiers, c'est avoir une bonne capacité d'adaptation pour pouvoir justement faire face à des situations compliquées dans le travail après mon baccalauréat scientifique, j'ai fait l'intégralité de mes cinq années d'études à l'université Paris d'Hydro Paris 7 où j'ai commencé par une licence en 3 ans de physique et ensuite j'ai fait un master en deux ans de sciences et génie de l'environnement avec une spécialisation en qualité de l'air. Mon métier présente beaucoup d'avantages, mais si je devais en citer qu'un, c'est que mon métier, mais ceux de l'environnement en général, allient à la fois le souci de préserver la santé humaine, mais aussi l'environnement. Dans le cas de la modélisation, par exemple, quand on fait des scénarios d'action qui vont améliorer la qualité de l'air, en fait, on essaie de chercher des solutions. Et du coup, dans l'avenir, on aura forcément besoin de gens qui essaient de chercher des solutions pour le futur.